Et tout se toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Marco investigation Production. Nous allons aujourd'hui parler du mouvement fasciste et des comptes Instagram qui émergent sur le net. Donc, on va parler de ce compte qui s'appelle Occidentiste et de plein d'autres comptes qui existent. En fait, ces comptes-là, ils traduisent et ils, ils comment dire Ils communiquent une image de droite, voire d'extrême droite. On peut le voir avec le compte Occidentiste. Je vais vous le montrer tout de suite. Hop, regardez. Ce compte, en fait, c'est un média qui se dit le média sans filtre. Sauf qu'en soi, euh, ce média, il n'est pas neutre. On peut le voir avec l'affaire du jeu Antifa. Le jeu Antifa, c'est un jeu qui a été créé contre le communisme. Donc, euh, en fait, c'est un jeu qui permet de combattre. Euh, donc, sur son image, c'est marqué euh, contre le racisme, contre le sexisme, contre le nationalisme, pardon, contre le nationalisme et contre l'extrême droite. Euh, sauf que, voilà, il y a eu beaucoup de, de comment dire, d'articles et tout dessus. Et en fait, eux ont beaucoup communiqué sur ça et sur le fait que c'était une, une horreur, une aberration. Euh, moi, je trouve que ce jeu, il a sa place sur la FNAC. Je n'incite pas à être pour le communisme, mais je dis simplement que, ça pla que ce jeu a sa place par rapport aux autres livres de la même idéologie qui sont sur la FNAC. Pourquoi simplement parce que le livre d'Adolf Hitler ainsi que d'autres ouvrages classés d'extrême droite sont présents sur la FNAC. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, moi, ce qui m'a perturbé avec leur poste, c'est un poste. IVG égale infance, infanticide. Je trouve ça quand même euh, assez dingue. Donc ça c'est pour l'inscription dans la Constitution. La loi elle a été votée à l'Assemblée. Maintenant ça va passer au Sénat. Le Sénat est connu pour être plus conservateur que l'Assemblée. On vous tient évidemment au courant sur notre page Instagram, Marco instigation. Mais donc, euh, voilà, ils ont fait un post, je vous le lis. Génération Provi, donc ça c'est un compte. s'est rassemblé à Lyon pour protester, pour protester contre l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Une banderole a été déployée, IVG égale infanticide dans la Constitution. Donc là, il y a les hashtags, IVG, avortement, France, occidentisme, médias, journalisme. Jusque là, on peut se dire, bah, c'est un post, no worry en fait Sauf que, sauf que si, en fait. Il y a, il y a vraiment. Enfin, il faut s'inquiéter. Pourquoi Parce que tout simplement, ce poste-là, déjà, il, il parle négativement de l'IVG. Et il va dire, justement, les points négatifs. Et cette manif. Et pourquoi il ne parle pas de l'IVG classique, dans le sens où euh, ça permet aux femmes euh, voilà, qui n'auraient pas accès à un moyen de contraception ou quoi Et c'est un droit, en fait, fondamental qui doit être inscrit dans la Constitution. Et pourquoi eux ne le parlent que de manière négative c'est là que ça soulève des points d'extrême droite. Et surtout dans les commentaires. Je vais vous en lire euh, quelques-uns. Le Moyen-Âge arrive en courant. Donc ça, vous voyez, c'est... Euh, en fait, il y a des commentaires qui ont, été, qui ont été cohérents. Enfin, moi, qui me paraît qui me, paraît, euh, qui me paraissent cohérents. Mais, euh, mais voilà, il y a, des, y a, des, y a des, vraiment des commentaires qui sont qui sont, qui, qui sont absolument absolument dingues. Par exemple, excellent. Je me suis abonné à leur compte... Vive la vie et fuck vos avis. Enfin, un moment, voilà, c'est dingue. Il y a même le, il y a le témoignage d'une femme qui m'a particulièrement bousculé, touché. Euh, ma mère a eu deux enfants et a avorté trois fois avant de m'avoir. Est-ce que ça m'affecte Non. Ma copine et moi avons 18 ans. Ni elle ni moi sommes prêts à avoir un enfant, même si nous savons tous les deux en vouloir. C'est pas très... Ouais. Le fait que, que le droit à l'avortement soit dans les constitutions m'avorte en rien les positions personnelles des femmes qui ne souhaitent pas en bénéficier et aide et pour le mieux celles qui en ont besoin. Oui, je suis de droite, mais pour rien au monde, je souhaiterais faire inter interdire l'avortement. Fâchez-vous comme vous le voulez, je m'en fous. Voilà, sur ce poste-là, il y a pas mal de... Con de... De messages positifs par rapport à l'avortement, parce que l'avortement c'est un droit fondamental, mais il y a d'autres postes où ça l'est beaucoup moins. Mais en tout cas, ils en font euh, pas mal, pas mal, pas mal. Une cinquantaine par semaine plutôt. Euh, voyez, une, une image là d'une manifestation. Cette manifestation, euh, qu'est-ce qu'elle dit 400 Uber se sont rassemblés samedi pour, à Paris pour demander leur régularisation. Parce qu'on le sait, Uber c'est un métier précaire, pas très bien payé, euh, voilà, et il y a beaucoup moins de. pas, pas, pas, pas d'aide au chômage, en fait, c'est déclaré, mais de manière assez. en fait. Tous ces Hubbers sont indépendants. Donc, niveau droit, c'est... Euh, donc, je vais vous dire quelques petits commentaires. Il y a une tâche au milieu du tableau. Pourquoi Tout simplement parce que il y a euh, donc une députée blanche, une femme qui est au milieu parmi des personnes noires. Euh, c'est complètement idiot hein, de dire ça. Euh... Ensuite, qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a euh... Chercher l'intrus. Toujours en un morceau, la blonde. Le rêve de Mélenchon. Le culot. Depuis quand tu peux bosser sans avoir tes papiers On pourrait croire à une blague, mais non. C'est qui au milieu La responsable de ce centre aéré La conseillère d'orientation C'est Noir de monde. Pourquoi ils sont tous noirs Non mais sérieusement, à part la, dé la députée au milieu, j'ai pas vu un blanc. L'intro sur l'image où est Charlie? Vous voyez tous ces commentaires. Ces commentaires ils sont assez dingues. C'est assez dingue qu'ils existent encore à l'heure actuelle. Que autant de personnes aient des idées aussi. Euh... Enfin, ça me paraît quand même dingue. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez de ces posts, ce que vous pensez de ce compte. Nous, pour le décryptage de ce compte, c'est terminé. Mais on vous dit à très bientôt pour un nouveau contenu. Merci.